Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 16 mai. Je vous invite à faire une analyse du marché du Dax pour essayer d'imaginer les scénarios qui sont possibles la semaine qui vient donc à partir de demain. Donc demain lundi, à quoi peut-on s'attendre et Comment essayer de prendre le marché dans le sens qu'il prendra et gagner peut-être comme la semaine passée euh, des... faire des très beaux gains. Grâce au mouvement qu'il y a actuellement vous voyez donc nous sommes ici en Delhi donc chaque bougie correspond à une heure et vous voyez les belles bougies qu'on a en ce moment. Donc euh, on va commencer par euh, tracer donc, euh, des niveaux. Donc nous voyons ici qu'on a un niveau là à, à 15.513 environ donc on va dire 15.500 environ. Et euh, donc la dernière bougie qu'on a ici n'est pas encore là, on est sur le haut de la bande Bollinger donc on peut s'attendre à ce que ce week-end le marché a encore bougé un peu et que demain lundi on ait atteint ce niveau-là. On le saura très rapidement donc euh, demain matin. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer Eh bien je vais aller sur une unité de temps plus petite. Voilà donc vous euh, voyez on a ce niveau ici et il nous reste encore quelques points à faire pour atteindre ce niveau. Donc un des scénarios que, que je dirais c'est bon si on regarde le marché actuellement donc on a ici un bas de range à ce niveau-là et comme je vous ai expliqué donc en fin de semaine passée vous voyez la pointe ici de la mèche qui dépasse un tout petit peu ce niveau-là donc on pourrait avoir la même chose à la hausse c'est-à-dire qu'on dépasse ce niveau-là voire même peut-être dépasser ce niveau-là. Pour faire croire donc aux novices, mais vous, vous n'allez pas vous faire piéger bien sûr, donc euh, le marché va casser ce niveau. Donc il pourrait très bien aller plus haut. Donc un maximum de personnes débutantes vont se positionner à la hausse et puis boum, une vente très forte à ce niveau-là euh, et euh, pour, pour prendre les stop-loss donc des personnes qui se seront positionnées à la hausse et qui auront mis le, leur stop-loss. Donc euh, c'est une des possibilités, soit on est arrivé à euh, un niveau où vraiment le marché veut encore aller plus haut puisqu'on voit bien qu'on est, donc on est en, en weekly ici donc chaque bougie correspond à une semaine, on est très haut donc on peut très bien aller encore plus haut, on a ici le haut de, de la bande de Bollinger j'avais tracé cette ligne ici à 16600 environ. On peut très bien casser parce qu'on voit qu'on a des mèches assez importantes ici et partir vers le haut. Donc il faudra faire attention de ne pas se faire piéger parce que si le marché euh, part effectivement euh, il vaut mieux être dedans parce qu'il peut aller euh, nettement plus haut, il n'y a pas grand-chose pour le retenir. Mais euh, ce que je vous conseille, c'est de quand même euh, mettre rapidement un stop-loss à votre niveau d'entrée, voire légèrement au-dessus, au cas où le marché redescend. Alors, ce qui se passe très souvent quand on a un niveau comme ceci, c'est qu'on a un marché qui, euh, qui casse, et puis on a un pullback sur ce niveau-là avant qu'il reparte réellement vers le haut. Donc, on va surveiller cette possibilité-là ou alors si le marché vraiment il repart vers le bas soit directement soit après qu'il ait cassé les plus hauts comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, ce serait de profiter de ce mouvement à la baisse qui pourrait très bien aller jusqu'ici voire même plus bas et nous refaire le même scénario qu'ici c'est-à-dire on casse ici et puis on repart à la hausse pour faire ce mouvement-là. Vous voyez ici on a fait du plus bas au plus haut actuellement donc on a fait 650 points donc c'est joli. Hein <rire> donc euh, euh, l'idéal ce serait d'arriver à prendre le marché à la baisse qui viennent jusqu'ici donc euh, 600 points à la baisse, hein, on va laisser une petite marche quand même, on va, on va attendre quand même le signal idéal et euh, donc il redescend et on le reprend dans, dans ces zones-ci. Et hop il repart à la hausse et on fait euh, 600 plus 600 ça fait 1200 points. Qu'est-ce que vous en pensez Ce serait beau hein Donc euh, voilà un petit peu les, les, les, scénarios, les scénarios que, que moi je, je, vais, je vais envisager la semaine prochaine. Donc euh, sur le DAX euh, vous voyez il n'y a, a pas besoin de chercher à trader 36 marchés quand on a un marché comme cela où on peut faire euh, des journées euh, fantastiques. Donc euh, vous voyez sur, sur H1 ici en une heure, vous voyez la, la belle montée qu'on a eue. Donc j'avais pris euh, ce trade de manière idéale euh, donc euh, fin de semaine et euh, donc je n'avais pas tout pris parce que j'étais occupé mais c'était vraiment un trade euh, fantastique. Donc on va attendre maintenant, donc là on voit déjà qu'on a cassé le plus haut ici. Vous voyez ce niveau-là, ah non on ne l'a pas cassé, on est quasiment dessus. Donc on est quasiment dessus. Donc on va voir, est-ce qu'il va aller un peu plus haut et repasser à la baisse ou bien est-ce qu'on aura déjà une baisse euh, demain matin Donc c'est à, à surveiller, mais vous voyez, on a très souvent des niveaux vraiment euh, qui sont ultra précis. Donc apprenez à tracer vos supports et vos résistances. C'est la base du trading gagnant. Je le répète et je le répéterai encore, c'est essentiel. Regardez ce qui s'est passé ici. Donc c'est quasiment sur le même niveau ici, on a été un tout petit peu plus bas ici mais c'est quasiment sur le, ce niveau-là que le marché s'est retourné. Donc c'est la base du trading, si vous ne savez pas tracer vos niveaux, laissez tomber le trading ce n'est pas la peine d'essayer de, de gagner sur les marchés si vous n'apprenez pas à tracer vos niveaux. C'est ce que j'explique dans mes formations, c'est la base, il faut apprendre à tracer ces niveaux et ce n'est pas compliqué. Vous recherchez donc les points, les points précédents donc vous voyez ici même chose à ce niveau-là, on a une bougie rouge et puis le marché s'est retourné à ce niveau-là et eh bien on a un support ici, si j'agrandis donc vous voyez Ici, même chose donc on a ici un support, un support, même chose ici, on a une mèche, on a une mèche ici donc ça c'est un support. Vous voyez ce n'est pas compliqué et un support on peut le retrouver euh, même si on va des, des années en arrière, un support ou une résistance ce sont des niveaux euh, qui se répètent dans le temps donc euh, c'est essentiel d'arriver à, à, à trouver ces niveaux. Regardez ici donc on est en mensuel ici, eh bien on voit nettement qu'on avait également un niveau ici euh, donc euh, c'est moins évident ici, attendez je vais essayer de, de diminuer. Euh, oui on avait un niveau ici, voilà là il y avait un niveau mais on l'avait surtout attendez, ici, voilà vous voyez ici à ce niveau-là. Bon, vous avez des mèches mais c'est quand même une zone, une zone à risque quand vous avez un marché qui se retourne comme ça et que vous voyez le marché qui repart là, vous savez que c'est un marché où il va y avoir des réactions donc il y a eu des tentatives, des fausses cassures mais après le marché est reparti à la baisse. Donc ça c'est essentiel de tracer ces niveaux. Donc vous, vous les tracez à différents, différents points, vous voyez ici on a également donc un point sur lequel le marché a buté et est reparti à la baisse. Et qu'est-ce qu'on voit ici On voit que ce, ce niveau-là a encore fonctionné ici et a encore fonctionné ici. Donc les niveaux, les résistances, les supports, c'est ultra, ultra important. Vous pouvez vous faire des journées extraordinaires euh, de 300, de 600 points comme vous voyez ici si vous arrivez à, à tracer vos niveaux. Ce n'est pas compliqué le trading quand on, quand on sait faire ça, c'est la base. Vous voyez ici un, une, un support, le marché euh, Descends là, J'étais juste devant mes écrans au bon moment et eh bien j'ai pris le trade quasiment, quasiment au point idéal ici. J'ai perdu très peu de, de points par rapport au point de retournement. Je me suis positionné une première fois, j'ai été stoppé de quelques points mais après j'ai pris le trade qui était le, le trade fantastique de la semaine passée. Donc c'est ça que vous devez apprendre, c'est ça qui va vous permettre de gagner Beaucoup d'argent en prenant un minimum de risque. Et quand vous avez un niveau comme ça, ben allez-y, hein, mettez du levier, mettez du levier et vous allez, vous allez gagner votre mois sur, sur un trade comme ça. Donc vous voyez c'est la base du trading, c'est ça que vous devez d'abord apprendre avant euh, d'apprendre euh, n'importe quelle autre méthode. Il ne faut même pas acheter une, euh, une formation pour ça, Suivez mon conseil, après si vous voulez aller plus loin et, et savoir trader, être gagnant dans d'autres situations, il y a bien sûr d'autres choses à apprendre. Mais ça c'est vraiment la base, c'est la base qui va vous permettre de gagner en trading, de devenir un bon trader. D'abord apprendre à tracer vos niveaux et à ce moment-là vous pouvez trader aussi bien à la hausse qu'à la baisse parce que vous avez les supports et les résistances. Et vous voyez les, les, les fantastiques trades qu'on fait simplement sur le Dax. Hein. Vous voyez ici de là à là j'ai encore une fois 600, 635, 635 points, euh, j'en ai autant à la baisse ici euh, et ça repart à la hausse. Donc c'est un range de, de, de 600 points, euh, qu'est-ce que vous pouvez rêver de plus Donc euh, si vous tradez à, à 1 euro le point ça vous fait euh, 600, 600 euros. Si vous tradez à 5 euros le point ça vous fait euh, 3000 euros. Si vous tradez à 25 euros le point vous voyez mmh. euh, vous voyez où on peut arriver hein? donc euh, je connais des traders qui tradent à 125 euros du point donc vous voyez ce qu'on peut gagner euh, sur des trades comme ça. Donc tout ça c'est une étape. Vous pouvez commencer à trader à 10 centimes du point, il n'y a pas de problème mais apprenez à euh, tracer vos vos supports et vos résistances, donc faites-le avec un petit capital, avec des petites positions au départ et après peut-être qu'un jour vous traderez à, à 100 ou 200 euros le point et, et vous gagnerez des, des milliers d'euros tous les jours. Voilà, j'espère que mon conseil euh, vous aura aidé. Donc moi je vous invite à regarder ce qui va se passer donc, en ce début de semaine. Euh, on est à un point, un point très intéressant ici, hein, puisqu'on est vraiment... Au sommet on est sur une résistance donc on peut avoir des cassures ici, surveillez bien que le marché est monté jusqu'ici donc on a une résistance à ce niveau-là où on est arrivé, on en a une là au-dessus alors on peut avoir le marché qui redescend tout de suite ou bien qui casse, qui va se retourner à ce niveau-là ou un peu plus haut faisant croire qu'on casse ou bien il va casser carrément donc il faudra, faudra savoir dans quel sens se positionner, à l'achat ou à la vente. Mais mettez toujours un, un stop euh, précis, rapidement. N'oubliez pas que le marché s'y part, très souvent il fait un pullback avant de repartir euh, rapidement. Donc n'ayez pas peur de perdre quelques points, de, de, de, de, de vous faire prendre votre stop euh, pour, pour 5 ou 10 points, ce n'est pas grave. Donc euh, si vous voyez que le marché n'est pas et bien vous prenez d'abord euh, des petites positions et puis vous pouvez renforcer votre position quand vous voyez que ça part euh, dans le bon sens. Et si vous, moi c'est ce que j'ai fait sur ce trade-là. Donc j'avais pris des positions et puis alors j'ai renforcé ma position et après euh, vous voyez ce que vous pouvez gagner sur, euh, sur une journée. Voilà j'espère que je vous ai apporté des bons conseils, que ça va vous permettre de gagner de l'argent la semaine prochaine maintenant. Bon vous faites ce que vous voulez, hein. bien sûr euh, euh, je ne vous, vous donne pas un conseil d'investissement, je vous explique comment. Moi je fais mes analyses, le marché peut très bien partir à la hausse comme il peut partir à la baisse. Donc je ne vous dis pas c'est dans ce sens-là qu'il va partir, je ne le sais pas, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire ce que va faire le marché la semaine prochaine. Les seuls qui le savent ce sont ceux qui traitent des, des, des centaines de millions et qui font bouger le marché. Moi je ne fais pas bouger le marché et vous n'allez pas faire bouger, bouger le marché. Donc ce qu'on doit faire c'est suivre le marché, bien faire les analyses et au moment où ça part dans un sens ou dans l'autre se positionner dans le bon sens. Voilà si vous avez apprécié ma vidéo ben ce serait sympa de mettre un pouce vers le haut, partager ma vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment, abonnez-vous et je vous donnerai encore de bons conseils et on fera peut-être une analyse encore dans la semaine en fonction de ce qu'a fait le marché du DAX. Voilà je vous souhaite un très bon dimanche après-midi et je vous dis à bientôt, au revoir.